Il debout. Nous voilà de nouveau réunis en ce jour. Ah oh, ça fait longtemps Bon oh, au moins pour tirer donc au sort le prochain groupe qu'on va faire. Donc après Porcupine Tree, vidéo numéro 1, on vous met évidemment dans les fiches, par euh, quelque part par là. Oula. Euh, Oula, je sais plus, oh là. Euh, Donc voilà, on va encore souffrir. Bon Porcupine ça va. On sait pas. Ça, ça a été. Euh, moi je trouve que c'est une bonne expérience, ça a été. Là j'avoue que quand je vois des Beastie Boys, des Coldplay et des Prodigy qui se trimbalent mmh. euh, Il va falloir que je fasse le plein de santé et ça va être une galère, Bon, on va bien voir Sachant qu'il faut bien savoir que les groupes qui sont ici sont des groupes que euh, Hello a sélectionné pour nous malgré nous Voilà, ouais. donc ça vous donne un ordre d'idée du contexte, donc il y a des choses qui sont là pour nous plaire L'un et l'autre, euh, parfois plutôt l'un plutôt que l'autre, on va voir, il y a des groupes, euh, voilà, ça dépend euh, euh, je prends par exemple, on a du. du, du Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, oui, moi, ça, euh, ni un ni l'autre, hein, Je crois que. Euh, on est à l'aise avec ce genre de, ce de composite. C'est pas genre. Non, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Je dis juste que ce qu'il fait, je sais pas le faire. Ouais. Voilà. Enfin, je dis pas que les autres, je sais le faire non plus. mais Nirvana, plus de là. Nirvana, si, c'est facile, il faut prendre une, une six cordes. Ouais, et, et... et la désaccorder. <rire> et là, on fait du Nirvana. Ok, c'est bon. en plus, j'aime bien. Et on fait le tirage de la roue, c'est parti. C'est parti. C'est cool. bon. Non, c'est cool. Bon bah ok. Énorme. Ouais. Grave. Euh, par contre pour la voix ça va être compliqué. Toi t'as des albums en particulier qui t'ont marqué? Smash. Americana hein ouais, Moi aussi. American, de toute façon. Ouais. Plus que Smash. Mais euh... ouais. Ouais, j'écoutais ça, ouais, j'écoutais les cassettes de mon père. Bah, voilà. Ouais, j'ai connu ça avec mon frangin -jeun, Pareil jeune, euh, jeune. Je pense que je vais partir, sur l'ancien. Voilà, le, la quintessence de Spring. Bah, J'avoue que j'ai écouté ça beaucoup ado, enfin jeune. Oui euh, voilà euh, c'est ça. Et puis rapidement, ouais, je suis un peu passé à autre chose, mais de temps en temps, par nostalgie, j'en mets une. Au ouais. oh, ouais. il bon, y a un côté un peu humour, il y a un côté un peu hip ouais. rock, ouais. c'est pas Je pense que, ouais, on va voir ce que ça donne. Et on va en discuter chacun de notre côté, comme à l'accoutumée. Allez, à tout de suite. Bibi Nous sommes en 1984, en Californie, dans le comté d'Orange. Une bande de jeunes, ados, fans de musique punk rock se réunissent dans leur garage, après s'être fait refouler d'un concert.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 Salut à tous, on se retrouve dans mon nouveau studio, parce que j'ai déménagé, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Entre le moment où on a fait la présentation et le moment où je vous parle, bah, il s'est passé quelques jours, voire quelques semaines, parce que j'étais un peu dans la galère. Bref, donc voilà, nouveau studio d'enregistrement, tout se passe bien, c'est nickel, et on va pouvoir commencer à aborder le thème d'aujourd'hui, donc c'est Offspring. Alors Offspring, pour faire simple, c'est un peu mon enfance, mon adolescence. J'ai joué mes premières partitions de musique, de guitare là-dessus, sur Nirvana, Red Dot et compagnie. J'ai commencé à écouter du Offspring, par le biais de mon père qui m'avait filé une, une cassette. Ouais, je sais, j'ai des cassettes. OK, bon. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre et à connaître ce groupe. Quand on a grandi un petit peu, il y a des copains qui se prêtaient euh, Décédé entre nous, et c'est là que j'ai pu avoir l'album d'Americana. Alors, en ce qui concerne le son, donc c'est pas trop compliqué, hein, euh, Spring, euh, je vais essayer de choper un ampli euh, Neural DSP, Tone Forge, tout ça. Je vais essayer de l'accommoder de façon à ce que ce soit pas très précis, que ça ressemble un petit peu à un Marshall, euh, les, les séries JCM euh, avec euh, beaucoup de gains, euh, euh, pas beaucoup taillé à la serpe, euh, faut vraiment que ce soit gras. En termes de guitare, bon bah moi je pense que je vais prendre la Stratocaster parce que c'est celle qui fait le plus le job c'est celle que j'ai d'accorder euh, le plus simplement à hein, milliard Gizof Au niveau de la batterie, moi pff, je pense qu'un rythme assez rapide mais pas trop technique ça devrait faire le, le, le boulot. Euh, mais le plus, le plus problématique pour moi ça sera très certainement la voix. Parce que la voix c'est ce qui caractérise à mon sens le plus le groupe Offspring. Donc euh, bah on verra, euh, je vais essayer de chanter là dedans euh, mais bon ça va être un peu compliqué pour moi. Si j'y arrive pas, je le ferai pas, c'est pas grave, on verra bien. Bon et toi Matt, ça t'inspire quoi Ok, merci Leroy pour tes explications. Et ben bah, pour ma part, Spring c'est un groupe que j'ai découvert avec mon frère et ma soeur quand j'étais plus petit. C'est quelque chose que j'ai écouté pas mal au lycée, début lycée, fin collège, dans ces, dans ces eaux-là. Quelques souvenirs d'un morceau, notamment Pretty Fly For A What Guy, qui était un morceau un peu phare avec une amie au Bahu pour mon histoire avec Offspring, en gros émotionnelle on va dire donc là pour l'occasion j'ai pas mal réécouté les morceaux que je connaissais moins en fait et pour essayer d'en tirer euh, une logique, une, un gimmick ou euh, voilà, des choses comme ça pour l'exercice pour de la composition qui va aller avec il y a deux éléments qui sortent principalement d'Offspring il y a un côté punk, un peu sérieux, un peu engagé qui est plutôt l'ancienne période, la première période et il y a une période un petit peu plus... Euh, un petit peu plus libre, un petit peu plus drôle, humoristique, euh, un peu barré même qui est plus ce vers quoi je vais me diriger, à mon avis, pour cette compo en gardant à l'esprit d'avoir une composition assez simple avec des paroles que j'aurais écrites avant cette fois donc contrairement à euh, ce qu'on a fait sur le Porcupine par rapport à ce qu'on disait avec Leroy euh, sur le, la manière de composer, lui me reprochait d'être simple dans la composition, mais en fait, c'est ce que je veux, en particulier pour ce Spring, pour plutôt avoir de la matière, de la place, pouvoir amener quelques petits détails, que je ne pourrais pas amener, si c'était déjà trop riche et trop rempli. Donc je vais essayer de partir là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Deux morceaux qui vont me servir d'inspiration, je pense que ça va être Hit That, et Pretty Fly For A What Guy. A mon avis, ça va être mon mes sources principales d'inspiration en conservant le côté guitare basse batterie au plus, euh, au plus simple possible. Donc on va voir ce que ça donne. A tout à l'heure. Bien, alors on se retrouve sur cette parodie de Spring de chez Wish, hein, que j'ai appelé Spring, du coup, le petit jeu de mots. Composition vraiment simple, j'ai acheté de gros riffs en power chord, euh, comme on pouvait s'y attendre, hein, 4 accords, très simple des harmoniques naturelles pour le couplet, une reprise des accords un peu plus prononcée pour le Voyage et on recommence Sur le matos, j'ai tout joué sur une Stratocaster ça marche pas trop mal les amplis sont de chez Neural DSP et Toneforge de chez GST les liens sont dans la description si vous voulez une review euh, sur un de ces produits, il n'y a pas de problème je pourrais vous en faire un, ça me fait plaisir, il n'y a pas d'affiliation, rien même si le contenu YouTube est assez fourni sur le sujet Pour la batterie, bah, ça tape à 180 en 4x4, simple, efficace J'utilise le logiciel Modern Massive de chez Get Good Drums. Pour la basse, je joue les fondamentales, sans complexité. J'utilise le VST Jean Bass avec un ampli de chez Neural DSP aussi, pour lui donner un peu plus de corps. En revanche, la partie chant m'a donné tellement de fil à retordre que j'ai carrément abandonné, purement et simplement. C'est vraiment dommage, ce qui fait la force de ce groupe comme off c'est le chant. Il voit inimitable, comme quoi le punk rock, c'est pas comme le blues, il suffit pas de créer dans un chant, comme dirait notre bon vieux Dick Cartier. En tout cas, je ne suis pas trop déçu pour ce qui est de la petite compo, mais une belle voix explosée à la VT aurait sublimer le tout, nous baignant dans une atmosphère enivrante de parfums de sueur, des jus de chaussettes. Donc pour cette compo, cette fois j'ai pas voulu me faire avoir, je suis parti des paroles. Donc j'ai commencé à écrire le texte en m'inspirant de ce que eux. Euh, écrivait non pas dans, la... dans les thèmes mais plus dans la façon d'amener le thème donc je suis parti sur encore une fois un texte complètement original donc l'histoire que je vous raconte dans ces paroles c'est un voisin vengeur qui pourrit la vie des gens autour de lui en faisant un maximum de bruit en faisant du rock donc il y a un petit côté un peu méta euh, donc j'espère que ça vous fera un peu marrer ensuite je suis parti sur une grille d'accords que j'ai trouvé euh, en baladant un peu sur la guitare donc là on est sur du semi improvisé et en fait, les paroles m'ont fait aller vers un refrain avec une mesure de trop, exprès, pour pouvoir caser justement la petite phrase de fin, qui est aussi un peu la blague du truc. Le refrain évolue plusieurs fois dans son, dans son texte, en fait, pour euh, indiquer le, au fur et à mesure l'ampleur que prend le, la problématique du voisinage. Donc je vous laisse aller écouter le morceau complet, que vous trouverez dans les fiches. Donc pour ce qui est du mix, pas de difficulté particulière. On a euh, deux guitares électrique, donc une basse au synthé, et la batterie aussi au synthé, MT Power Drum Kit 2, comme d'habitude, avec lequel j'ai maquetté et donc j'ai mixé euh, directement. Pour la voix, j'ai fait un truc qui m'a semblé être une bonne solution, c'est de superposer deux voies lead, donc une devant, une légèrement derrière, et de faire des backings qui sont gauche-droite complets, euh, pour suivre un petit peu tout ça, et pour amener un petit peu d'adlib, de, de détails en fond, de, de petites choses qui peuvent s'entendre qu'à la réécoute, etc. Sur le champ, cette fois, j'ai essayé de ne pas trop me sous-mixer, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin dans le de, de fait de rentrer un peu dedans et d'ouvrir un petit peu plus mon coffre, bien qu'il est ce qu'il est. Euh, je suis plutôt content du résultat, beaucoup plus que sur le porcupine. J'ai pas voulu chercher à imiter euh, Dexter Holland, parce que je n'ai pas sa voix, définitivement. on se retrouve pour réécouter nos compos donc cette fois tu m'as dit que tu t'étais pas plus foulé que ça non non non franchement j'étais un peu flemmard euh, j'étais pas du tout inspiré donc du coup j'ai fait une petite musique tranquille et puis ça, ça ira bien comme ça ok ça marche donc oui moi je suis allé, allé au chant encore une fois donc j'ai réécrit des paroles tout ça mmh. donc on va voir ce que ça donne ensemble on va se découvrir ça maintenant, à tout de suite Ok cool, bon et eh bah oui bah, c'est un, un chouette ça que tu nous as fait là Moi si je devais faire une critique euh, là à chaud là dessus, pour moi il y, y a deux choses qui me viennent instantanément Il y a le manque de champ, parce qu'il y a des endroits où il y aurait pu y en avoir Ouais c'était prévu Bah ouais je me doute bien, et c'est dommage ça manque Mais mmh. même si c'est pas du, du Dexter, euh, mmh. ça manque quoi, il manque d'un truc, d'une intention de quelque chose et ça je trouve ça dommage. Il y a un autre truc que je relève c'est du off-spring qui est fait avec un son de gent Il y a assez peu d'écart par rapport à ce que tu ferais pour du gros métal et on mmh. entend pomper le compresseur sur les batteries, sur les grattes sur ah tout oui, ça. Ah oui, Alors, sur les batteries, ouais c'est vrai. Ouais et la batterie en fait elle a vraiment ce côté euh, hyper maîtrisé sur produit surtout au niveau de la caisse claire. Mmh. Moi c'est ce que j'entendais là sur ce que sur ce qu'on vient d'écouter. La caisse claire est extrêmement euh, produite ce qui est excellent dans les styles que tu fais toi d'habitude mmh. mmh. plutôt tendance gent euh, moderne, enfin euh, mmh. métal mmh. mmh. moderne, genre gent métal moderne. Moderne. Musette moderne ouais. <rire> Musette moderne, que ce qu'on aurait dans un rock tradit Alors ça je sais que c'est dû en partie à tes outils parce que t'as pas un contrôle total euh, J'ai pris une batterie qui tapait bien, j'ai pris quand même la plus crade de toutes celles que j'avais D'accord voilà. Et j'ai fait euh, mon mix Si je devais retenir quelque chose de la prod, ce qui pour moi pose le plus de problèmes C'est le même défaut que sur le porcupine au final C'est que c'est un peu surproduit, sans raison valable mmh. Je pense avoir tout dit pour l'instant mmh. On passe à la mienne Guided by so much, widows who consider themselves <laughs> heroes. May the spiders bring, I fade them in my ring Ok, et bah, moi j'ai bien aimé, Ça e... je la trouve vraiment bien en faite. Hein. Tu chantes bien disons Merci, c'est gentil, wow. c'est absolument adorable. As une petite voix et euh, tout. Ouais. Alors j'aime bien, par contre je trouve que c'est vachement calme. Pareil, non, euh, un peu plus... tu nous as fait un truc à la trost là. C'est-à-dire Au niveau des accords. Non Je suis parti sur une grille. Ouais mais il fallait faire un peu plus boosté quoi. Bah là tu vois, je le trouve trop propre ton son. Ouais, c'est-à-dire bah, il est trop... On entend bien tout, tout est bien dissocié, tout est propre. Ouais. Mais je trouve que Offspring, du coup, c'est vachement brouillon, tu vois. Ah, pas tellement, hein. Ouais, ah, je trouve. Peut-être... Alors... Je pense que ça, ça vient des albums desquels on s'est inspiré. C'est que moi, ouais. je me suis basé sur la partie tardive. Ah, c'est oui. exactement ce qu'on se disait à l'intro. Ben oui, Et ouais. Ça. Et en fait, sur la fin, ouais. leur prod, c'était plus du punk dégueulasse des années ouais. 90. Alors, ben moi, c'est ce que je voulais faire. Et voilà. Et ouais, en parce fait, que moi, j'ai grandi avec ça. Bah ouais, euh, moi ouais. non. Ouais, ouais. J'ai connu, en fait, euh, oui, le côté, euh, euh, le côté euh, plus tardif du pro, truc. en ouais. fait. Ce ouais. qui fait qu'on a eu deux écoles différentes du héros. C'est génial. Ouais, mais c'est chiant, du coup, parce qu'on peut pas se comparer, c'est incomparable, du coup. Mais on n'a pas à se comparer. On... on se tire la bourse sur des compos, on, on compare ce qu'on a fait dans le ouais, sens, ouais. voilà ce que chacun en a tiré, en fait. Mmh. Je trouve ça génial. Après, c'est... Ça fait un rock rebelle, euh, dans le style un peu rock rebelle californien, mais je trouve pas que ça fasse euh, offspring, tu vois. Ouais, spécialement offspring, ouais, je comprends voilà. ce que tu veux dire. Voilà. Après, je trouve que sur ta compo, t'as une identité, euh, offspring qui est beaucoup plus marquée que moi. Bon, et bien on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à écrire des petits commentaires, à nous cracher dessus. Nous suivons sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Et allez visiter les backstage de vos mères. Pousse de l'amour si vous avez aimé. Sur ce, à bientôt et des bisous. Et surtout... STAY BRUTAL Ou Un pouce dans votre entrée de Jack si vous vous en fichez. C'est bien ou pas Ouais. Bah là, je me fais pas ban. Vous direz à vos mamans d'aller visiter les backstage. Ah. Tu vas la refaire Attends, tu la refais. Là, attends, parce qu'il faut que je sois là. Vas-y, quand tu veux.